just started bubbling out of that little manhole there and it just started coming like within 45 minutes the whole street was flooded and then cars just kept coming and my neighbors were out here trying to tell everybody like no no no like everybody's out here on our yards like don't don't come down here you know like mm -hmm. but yeah everybody just kept coming i don't think they realized it was so dark you know i don't think they realized how much water was here and the water just started bubbling up from the manhole and 45 minutes later you're flooded out yes I have had comments from uh, some who know and have worked in the field of I guess drainage who have said they are absolutely uh, reversing the flow of water to make this kind of flooding so fast they're reversing the flow the draining uh, sewers that you have on your streets are not actually putting the water in or taking the water in they are pumping water out hard for people to understand that we have unbelievably uh, just the evil is unimaginable that people will work to destroy other people but well it's happening it's happening Sioux Fall sky turned green amid severe weather see the strange phenomenon green skies often come with severe weather it's a strange phenomenon But they often come with severe weather. And severe weather is all we get now. So, that's green. That's mighty green. That's very green. Okay, well, uh, power outages, um, hail that I showed in my video that I posted last night, the size of what, a softball? Um, you know. <laughs> You just can't get people to look into weather modification and how man is controlling the weather. Um, look at this. South Dakota. Look at this. Have you uh, encountered severe weather and often see your skies this color? I don't think so. I don't think so. North of Sioux Falls. Today, well, yesterday. Unbelievable. Really unbelievable. Look at this sky. Well, considering all of the fabulous um, nanoparticulates that they spray into the sky, uh, you now we we're getting very unusual skies. But, but, look, I've been posting on severe weather a whole lot. I haven't seen skies like this. Wow. Here's another one. And I have the volume all the way up, so... What did you say? I know. It's like we're in, it's like we're in Stranger Things. Loser the box. Oh shit! Nice man. It was better before. These dark clouds are covering it up. What? Did He said it's the freakiest thing that he's seen. Um, yeah, people really need to start questioning why the sky is looking this way, and it is not looking this way because, oh, that's a sunset. Sunset happens often. These are not the sunsets that we used to have, you know, those natural sunsets. This, this is absolutely Related to all of the heavy metals the nanoparticulates that they are spraying into the atmosphere This is in Wisconsin, Wisconsin you Like that sky, I hope you're saying no that's the uh, appropriate answer because It's toxic It's poisonous. Look at all of the frequencies in this horrible looking toxic. I can't stand how they are literally just destroying nature. Here's another one. I'm not sure where this is. I I that's the volume all the way up. So the volume issues uh, are they're inconsistent, based on who is posting. But Australia, man, Australia. Now it's a the, the numbers just keep increasing. Now eighty four thousand, eighty four thousand. That's uh, from yesterday's video, uh, that's an additional $34,000 uh, on notice to evacuate. We've had flood studies since 2012, but we nothing's happened. It gets a bit beyond that, guys. There's no insurance. The majority of these people here, including me, we're not insured. I've got four meters of water out the back. What, what we know is that Australia has always been subject of floods, of bushfires, uh, but we know that the science told us that uh, if uh, if We continued uh, to not take action globally on climate change. Uh, then these events, extreme weather events, would be more often and more intense. The science has told us. The science has told us. I posted countless videos throughout the years. Um a whole lot of the videos were those scientists, those climatologists, those Nobel Prize winners talking about how the science that they talk about that this guy and he you can't tell me that these people do not know that they're lying to you the science more than those scientists or policy makers on the international governmental panel on climate change United Nations far more we're talking numbers like tens of thousands of those scientists have come out and said the science that they are talking about that consensus the consensus of scientists who claim that man you and I cows farting people driving SUVs are causing the planet to warm up that science is worthy of the nearest garbage pail and that's a quote from one of the real scientists I can't stand it man I these lies just they never stop They just never ever friggin' stop. Look at this. There are so many people who have lost their homes. They don't have insurance, they can't get insurance, and the flooding is so horrendous. I mean it's it's really bad. She's a tough cookie. She's lived in McGrath's Hill for 30 years, but she says she's never seen anything like this. Never seen anything like this. I am very concerned about the elderly who are, um, well, some are alone. They don't have the resources. Uh, this is happening all over the world. And More and more homes. I mean <laughs> Every single day I just do some researching on the flooding on tornadoes on wildfires and I can't do I can't Get in one video all of what is taking place but I know the staggering numbers of people who are losing their homes every single day is is really just unbelievable and to know that it's being done deliberately as we do know that there's a uh, there's a video about the buyback program in Australia they're talking about and we have it here FEMA their buyback program when Homes are flooded repeatedly you're not going to be able to sell it. You won't be able to get insurance and If you can't get insurance You ain't you're not going to be holding on to your mortgage. That's in the United States in Australia I think you, you don't uh, I'm not sure if not having insurance will affect your mortgage, but uh, Well this area Three times this year. And it seems like every flood gets worse and worse. So, hey, your government can buy your home pennies on a dollar. And that's the only option that you're going to get because nobody else is going to be buying it. This is how they shuffle people about, move them where they want them. Voilà comment ils s'y prennent. Ils incendient, ils pulvérisent et ils inondent pour mettre un maximum de gens hors de chez eux, sans plus d'autre moyen que d'errer ou de faire confiance aux autorités. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là eh bien, ils les emmènent dans des camps. mais une fois que tu es dans un camp, ils font de toi ce qu'ils veulent. Ils attendront d'avoir rassemblé un maximum d'entre nous. Et là, ils opéreront l'extermination. Alors, je peux vous dire à tous, parmi ceux qui survivront à tout ça, ceux qui accepteront leur monnaie unique, qui, malgré tout ce qu'ils auront fait, et bien qu'ils n'auront jamais essayé de s'éveiller, de voir de quoi il s'agit et en quoi tout ça n'est pas naturel et complètement artificiel, complètement commandité et eh bien tous ceux qui accepteront leur monnaie unique en ça c'est certain, ils seront damnés damnés, ça veut dire quoi bah déjà ça veut dire que tu seras exclu du meilleur ça veut dire que tu acceptes de faire partie du pire et le meilleur ne te rattrapera pas le meilleur ne te récupérera pas parce que c'est toi qui l'auras abandonné totalement à ce moment-là. Alors c'est peut-être pas facile à comprendre. Pourtant c'est exactement ce qui va se passer parce que tu auras fait un pas après l'autre, un choix après l'autre, le libre choix de ton consentement d'aller vers ceux qui te mentent, ceux qui te détruisent, ceux qui t'abusent constamment. Et contre ça, le meilleur de la création ne peut rien faire. C'est ton choix souverain. Est-ce que c'est dur à entendre Moi, ce que je trouve dur, c'est tout ce qu'ils mettent en œuvre sans la moindre pitié, sans le moindre égard pour l'humanité. Ce sont des criminels psychopathes en bande organisée. Et ça sévit depuis des dizaines et des centaines et des, des siècles. Mais ça se concentre maintenant. Le Georgia Guidestones. Avant-hier, a été bombardée une de ces quatre ailes de pierre qui est une forme de, comment on peut appeler ça C'est un manifeste de leur projet. Beaucoup en ont parlé. Aujourd'hui, elle a été rasée. Il n'y a plus la moindre trace de ce manifeste qui a été euh, sculpté dans la pierre. C'est leur projet vert. Tu sais Vert. Vert comme la peur. C'est pas vert comme la nature pour tout faire refleurir. Le changement climatique, il, il est là, mais très très léger. Celui qui est naturel. Mais toutes les causes, les tornades, les feux de forêt, les incendies multiples partout qui... qui, qui qui depuis quelques années, mais en fait, sont partout. Les tornades accèdent, mais c'est eux, avec tous les chemtrails qu'ils ont pulvérisés partout, avec le, la technologie ARP, ils contrôlent parfaitement tout ça. Et ils font des tornades, des feux de forêt, où ils veulent, quand ils veulent, d'accord Voilà. Et pour ceux qui ne me croient pas, eh bien, tant pis Tant pis Ça fait des années, il y a des dizaines de milliers de chaînes partout dans le monde, dans toutes les langues, qu'ils vous l'expliquent, qu'ils vous apportent des preuves. Vous ne voulez toujours pas croire C'est désespérant Parce que tout cela ne sont pas des conspirationnistes. Ceux qui conspirent contre l'humanité contre la Terre, ce sont nos gouvernants. Okay et avec, euh, avec eux, des prix Nobel, euh, des pseudo-scientifiques, qui sont de véritables complices conscients ou pas mais en tout cas pour répéter leurs âneries leurs mensonges et vous faire entrer dans un narratif le narratif qui leur convient voilà ils sont devenus de plus en plus doués pour ça la guerre contre les peuples a commencé depuis longtemps cette fameuse guerre mondiale troisième guerre mondiale mais ici selon euh, l'idée que l'ensemble des humains se font de la guerre et eh bien c'est quelque chose qui va se mettre en œuvre maintenant de façon frontale partout dans le monde non pas comme tu te l'imagines et euh, cette fameuse troisième guerre mondiale selon l'idée qu'on en a les humains probablement, ne se manifestera sous cet aspect là que d'une façon probablement éclair. Sauf que la véritable guerre, comme je disais, elle a lieu là maintenant, avec tous ces outils, avec tous ces poisons qu'on nous fait ingérer, respirer, tout ce qui est pulvérisé dans les airs et qui empoisonne la terre, toutes ces armes à fréquence dirigée qui pulvérisent des maisons, des arbres qui les coupent en deux. C'est du plasma euh, qui fait ça, c est, c est, ce sont des rayons gamma aussi, entre autres, il y a, a tout un euh, panel de fréquences qu'ils savent utiliser. Ils sont euh, très expérimentés parce que ça fait maintenant plus d'un siècle qu'ils font euh, un maximum d'expériences à ce sujet. Sur l'homme, sur le vivant, sur le, la, la nature, sur les, les bâtiments. Donc voilà, ils veulent détruire un maximum pour faire table rase et avoir tout pour eux et un contrôle total sur ce qui restera de la population. Il nous reste l'amour vrai, il nous reste l'alignement au cœur, il nous reste l'exemple de Jésus pour tenir bon, pour rester droit, pour aider tes voisins, tous ceux que tu rencontres. Et il nous reste aussi, vous pouvez tous prier en alignement, pour lui demander d'accélérer, pour que les choses s'accélèrent, et plus on sera à le demander, et plus vite ça arrivera, parce que c'est ainsi que les choses se passent, parce que notre pouvoir naturel est parfaitement réel et beaucoup plus puissant que tout ça. De manière à ce qu'il n'y plus qu'un seul endroit pour se cacher dans les villes qu'ils ont construites sous terre. Et je peux dire que sous terre est bien plus vaste que ce qu'ils ont construit, parce qu'ils n'ont pas le droit d'aller dans certains endroits, qui sont euh, beaucoup plus accueillants que euh, les espaces, évidemment, qu'ils ont totalement conçus euh, selon leur façon de voir les choses. Qu'est-ce qui nous reste Oui, eh bien, c'est le fameux, soi-disant, trois jours d'obscurité, mais naturel. C'est lorsque nous aurons enfin rejoint le point zéro de notre espace-temps. Et cela est en cours aussi, puisqu'il y a toujours le pendant du pire, il y a aussi le meilleur qui se manifeste même s'ils ne se manifestent pas au su et vu de chacun. J'aimerais rappeler ici, parce que j'ai été censurée, j'aimerais redire que tous ceux qui appellent les anges, et en particulier les archanges, lorsqu'ils les voient se personnifier, je peux te dire qu'ils se font tromper, même par leur sens aiguisé de troisième œil. Ils se font tromper, parce que toutes ces entités ont été salies, sont déchus et sont eux aussi tombés dans la dissociation. Il n'y a pas eu d'exception. Ils sont rattachés à ce que nous sommes et tout a été dissocié, disloqué et tombé dans la boue et ce qu'il y a de plus noir de ce qui existe. Quant aux vertus et à l'énergie pure de ce que représentent ces anges et archanges, tu peux toujours te connecter à elle si tu es suffisamment aligné dans ton cœur, en grand alignement au cœur, et que tu as conscience que ce ne sont pas euh, des entités, que tu ne peux pas les nommer, tu ne peux pas dire Michael, Raphaël, etc. ou autre, tu ne peux pas. Parce que si tu fais ça, tu appelles les faux qui viennent à toi, d'accord eh oui, Ou alors tu appelles les vrais mais qui ne sont plus en état de te servir correctement et qui sont au service de ce qui ne va pas et qui renvoient toutes les âmes vers des endroits, des espaces-temps qui ne sont pas des endroits et des espaces-temps désirables ok et qui ne sont pas la Jérusalem céleste. Voilà pourquoi je demande aussi dans la dernière demande alignée qui fait partie du jeu des vertus, ce sont ces petites vidéos qui durent très peu de temps, quelques minutes à peine, et qui ont un cœur jaune. Eh bien, il y en a 72, je les publierai jusqu'au bout si c'est possible, si Youtube ne me censure pas totalement. La dernière, ou l'avant-dernière, dans les, dans les deux-trois dernières, il y en a une, justement, qui permet de rapatrier toutes les âmes qui ont été égarées dans des espaces-temps divers et variés. Nous avons cette puissance-là, mais étant donné qu'elles ne le feront pas pour elles parce que si elles sont allées là, elles n'avaient pas conscience de ce qu'est le grand alignement au cœur et ne le pratiquent pas, ne le pratiqueront pas. Et ce n'est pas quand on est passé dans ces espaces-temps qu'on fait évoluer son esprit et qu'on a les moyens de comment dire, oui, d'évoluer jusqu'à ce stade où tu comprends ça, ce qu'est le grand alignement au cœur et de le pratiquer pour justement prendre en œuvre ta toute puissance. Donc c'est à nous de le faire pour eux. Donc merci infiniment à vous tous qui m'écoutez, à vous tous qui êtes fidèles depuis le début, qui me suivez avec courage parce que ça n'a pas toujours été facile, j'ai eu beaucoup de déboires techniques surtout et, euh, et voilà, je vous aime très fort on a besoin toute l'humanité a besoin de vous, de vos demandes, de la puissance de votre amour pour nous réunifier, parce qu'il n'y a que dans et par la réunification que nous passerons dans cet espace-temps et, et, et, et ensuite, ensuite après ce sas qui nous apprendra, qui nous mettra en condition zéro, de, de, de, parce que la table rase sera faite en grande partie. Il faudra se débrouiller par nous-mêmes si on ne veut pas euh, justement euh, s'inclure dans ce qu'il y a de pire. Il faudra en être euh, totalement indépendant. Alors merci à chacun d'œuvrer si possible quotidiennement en ce sens à rapatrier les âmes égarées, meurtries, disloquées, traumatisées à demander l'avènement euh, le plus rapide possible de cette euh, de, de, de, du retour dans notre espace-temps originel de sorte que euh, les conditions générales et l'énergie générale qui sera très élevée et constamment élevée nous aident à déblayer tout ce qui est négatif. En vérité, ils auront déjà fait un énorme travail pour nous dans ce sens mais tâchons de récupérer, cette fois-ci, ce qu'ils font dans le meilleur, par le meilleur, pour le meilleur. Et non pas, comme ils ont fait jusqu'à présent, récupérer le meilleur pour le diriger vers le pire. Merci infiniment de ton écoute. J'espère et je pense que c'est le tout dernier communiqué sur ces choses désagréables. Je crois qu'on a fait le tour de tout ce qu'il y avait à dire, en tout cas sur cette chaîne. Merci, merci de tout cœur. À très bientôt ou pas tout dépend parce que ici moi je dépends de, euh, de l'essence pour pouvoir faire fonctionner mon groupe électrogène et oui je n'ai pas assez de panneaux solaires je n'ai pas ces moyens là il en faudrait beaucoup pour faire face à, à la demande en électricité bah, pour une machine à laver ou autre et il va peut-être falloir euh, bah, que je me mette à tout faire à la main voilà c'est pas facile mais euh, je pense que d'ici à ce que nous mettions en œuvre des moyens vertueux, il faudra peut-être passer pour beaucoup d'entre nous par euh, eh bien le strict minimum, la vie la plus simple qu'il soit. Gros bisous. Merci à tous. Prenez bien, bien soin de vous et des autres qui sont autour de vous. Merci, merci, merci.